Salut mes petits proutes, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des rêves puisque j'ai lancé le projet un mois dans mes rêves. Vous avez été euh, la grande, grande, grande, grande, grande, grande grande majorité à me dire oui. Donc je suis contente, alors si toi t'es passionné par les rêves, euh, cette vidéo va être parfaite pour toi. Si tu es beaucoup moins passionné par les rêves et que tu t'en bats totalement le coquillard, et eh bien je vais essayer de te euh, transmettre cette passion. C'est un sujet euh, dont j'adore parler avec les gens, je trouve ça incroyable tout ce qui se passe la nuit, etc. etc. Euh, on va lancer le un mois dans mes rêves, donc tous les matins pendant un mois à partir de demain, il y aura une vidéo assez courte. Je vais vous expliquer comment va se passer ce format. Alors oui, évidemment, euh, je me souviens pas de mes rêves toutes les nuits, donc quand je m'en souviendrai pas, il n'y aura pas de vidéo. Quand il y aura des rêves, je ferai une vidéo. Quand il n'y aura pas de rêve, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, comme ça, à 8h, s'il n'y a personne, c'est que la nuit dernière, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Alors le format va être simple, j'ai tout noté sur un petit, un petit cahier comme ceci. Euh, j'ai mis en place le hashtag euh, 1 mois dans mes rêves, comme ceci, comme ça vous les partager ou autre sur des réseaux sociaux avec ce hashtag n'hésitez pas. Après l'annonce j'ai mis pas mal de questionnaires sur Instagram n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur Instagram encore une fois c'est pas une obligation je vous le dis à chaque fois mais euh, pour le mois dans mes rêves, je vais être hyper active sur ce réseau pour vous en parler qu'on a mis en place ensemble euh, le matin à 8h euh, vous avez voulu cette vidéo avant pour expliquer un petit peu mieux le concept et euh, les tips que je vais vous donner sur euh, les rêves juste après ça sera plus simple en fait pour vous expliquer tous les jours les rêves parce qu'il y a plein de petites choses à savoir quand on parle de rêves. Donc tous les jours il y aura une petite vidéo à 8h qui va vous parler de mon rêve de la entre chaque partie de rêve je vais expliquer pourquoi j'ai rêvé de ça parce qu'il y a beaucoup d'influence que ce soit la société etc et comme ça vous apprendrez à me connaître dans les moindres coins puisque les rêves c'est assez intime enfin ça dépend des rêves mais euh, des fois voilà j'ai tendance à rêver de choses des fois je me dis non ça c'est très intime mais euh, la plupart des rêves euh, ça passe euh, passe bien non, ça passe je, je ça passe c'est pas moins 18 j'expliquerai je pourquoi j'ai rêvé de ça et on pourra débattre ensemble je pense que le format va évoluer pendant le mois mais euh, je sais pas trop où ça va nous mener mais je pense que ça peut être hyper intéressant même vous me raconter vos rêves me dire de quoi vous avez rêvé etc comme ça on fait le projet à 100% ensemble. Donc voilà je vous attendrai tous les jours à 8 h sur cette chaîne YouTube. Alors, les petites choses à savoir sur les rêves et sur ma façon de rêver. Je suis désolée de décevoir certains par avance mais il y a la team qui pense que les rêves ont une signification euh, avec un dictionnaire de signification et ceux qui ne le pensent pas. Je fais partie de ceux qui ne le pensent pas et ceux qui pensent qu'on rêve pour la simple et bonne raison que euh, on fait le tri des informations et que la nuit du coup notre subconscient remet euh, à niveau un peu tout ça. Voilà je fais partie de cette team là. Il y a aussi la team qui pense que du coup c'est significatif ça veut dire par exemple il allait se passer ça ou qu'il se passe ça et ça veut dire Quelque chose dans le dictionnaire des rêves qui veut dire que je suis anxieuse ou etc., etc. Moi je n'y crois absolument pas. Je comprends pas qu'un dictionnaire internet puisse vous dire de, de façon unique rêver de par exemple de perdre une dent ça veut dire rêver de la mort. Euh, moi j'y crois pas. J'ai rêvé toute ma vie que je perdais de mes dents. Il n'y a jamais personne qui est mort dans ma famille. Je touche très fort ma tête quand je fais ça. Je suis très superstitieuse pour ça. Je suis très rationnelle mais à la fois très superstitieuse. Donc voilà, je n'y crois pas. Si vous vous y croyez, vous avez le droit. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Euh, je vous force pas la main en vous disant c'est pas vrai etc. Après tout, on n'en sait rien. Il y a un exemple un peu triste d'une personne qui m'a dit Moi j'ai rêvé que ma grand-mère était morte, un mois plus tard ma grand-mère elle est morte et euh, en fait c'est possible que le premier rêve en que vous avez qui vous a dit votre grand-mère elle est malade ou ça va pas trop bien ou pense à mamie et euh, vous dans votre tête en vous endormant vous avez pensé à votre grand-mère et un mois plus tard elle meurt et donc vous pensez que c'est lié, en fait si vous n'avez pas rêvé de ça c'est fort possible que votre grand-mère soit morte au final aussi mais euh, voilà pour moi c'est pas lié c'est juste de la synchronicité, je vous ai parlé de ça dans les intuitions, dans la vidéo intuition de ce que c'était réellement la synchronicité, faut savoir que la nuit euh, on suit un petit train des rêves, le petit chouchou des rêves donc je vous le mettrai en dessous. Au rêve bien évidemment que pendant la phase paradoxale imaginons vous êtes dans une cantine en train de manger et juste après vous êtes dans un terrain de foot et vous vous dites ouais pourquoi j'atterris là Faut savoir que dans votre rêve il va avoir des petites parties parce qu'en fait c'est pas le même rêve. Premier bout vous êtes à la cantine et le deuxième bout où vous êtes en train de courir sur un terrain, il s'est passé en fait tout la, le, le, le train est repassé en fait. Pour retomber dans ce n'a paradoxal. Alors vous bien évidemment vous voyez pas toute cette phase de sommeil profond de tout ça tout ça, pour vous c'est collé en fait. Du coup vos rêves s'enchaînent sans aucun sens des fois. On rêve environ une 30 par nuit et on rêve toutes les nuits, j'y reviens juste après. Pour le coup je rêve personnellement en couleur et en... Euh, comme la réalité en sociale en fait je suis vraiment dans mon rêve comme si j'étais dans ma journée. Faut savoir que je l'avais vu dans la vidéo de Poisson Fécond je pense qui disait que euh, si on n'avait pas eu la télé en couleur quand on était jeune on avait tendance à rêver en noir et blanc du coup je t'avais demandé à ma maman et ma maman rêve en noir et blanc n'hésitez pas à me dire vous comment vous rêvez je, je sais pas si on rêve tous de la même manière enfin déjà on rêve pas les mêmes couleurs j'ai appris ça j'étais en mode ah je disais donc on rêve toutes les nuits alors là je sais que vous allez me dire ben non moi je rêve pas la nuit et eh bien si tu ne rêves pas la nuit tu as un petit vénard, ça veut dire que tu as un sommeil lourd très lourd et que tu passes des bonnes nuits et euh, tu te doutes que moi étant euh, vraiment euh, à fond dans le rêve et, et, et rêvant énormément c'est que j'ai un sommeil très léger c'est à dire que j'entends le moindre bruit le moindre réveil le moindre frottement la moindre porte qui s'ouvre ça me réveille et euh, du coup j'ai tendance à rêver en fait pour rêver enfin pour se souvenir de son rêve il faut se réveiller pendant son sommeil paradoxal alors c'est un peu euh, compliqué à faire si vous mettez votre réveil environ deux heures après vous être endormi ce qui va se passer c'est que votre réveil va sonner pendant dans votre rêve paradoxal et que vous, avez vous, vous allez vous réveiller dedans et quand vous allez vous réveiller dedans vous allez vous en souvenir alors quand je vous dis réveiller c'est pas ouvrir un oeil et dire oh, il est quelle heure parce que là vous allez vous en souvenir deux secondes et vous allez vous rendormir sans vous souvenir de rien il faut vraiment être réveillé avoir conscience qu'on est arrivé pour se souvenir de son rêve actuellement je dors avec deux couettes, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci, qui fait qu'en fait c'est super lourd et comme j'ai mal au genou, la nuit ça a tendance à me réveiller tout le temps. Donc j'ai tendance à énormément de rêver, donc c'est tout bénef pour ce moi euh, grâce à cette <rire> machine de torture. Maintenant parlons du sujet qui vous intéresse sûrement le plus, ce sont les rêves lucides. Alors n'hésitez pas à vous à me dire si vous connaissez ça ou si vous l'avez déjà vécu, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le fait de pouvoir euh, quand vous êtes dans votre rêve le contrôler. Pour la petite histoire, je me souviens de mon premier, premier, tout premier rêve lucide, euh, c'est quand j'avais 6 ans. Je me souviens que euh, j'étais en train de courir et qu'il y avait un... Omar géant ou une crevette géante qui me courait derrière alors ne jugez pas j'avais 6 ans et au bout d'un moment je me suis retournée j'ai regardé la crevette ou le Omar je sais plus ce que c'était et je lui ai dit mais mec mange moi enfin je lui ai pas dit ça comme ça j'avais 6 ans mais dans, dans le gros je lui ai dit tu peux me manger je suis en train de rêver et euh, c'est quelques années enfin beaucoup d'années plus tard quand je me suis intéressée aux rêves que je me suis aperçue que j'avais contrôle et conscience de mes rêves depuis très très jeune aujourd'hui j'arrive à contrôler quasi tous mes rêves ce qui est une joie parce que je ne fais plus de cauchemars. parce que du moment où vous rentrez dans vos cauchemars et qu'il y a quelque chose qui se passe mal vous vous dites ah ben là je suis en train de rêver donc vous changez le rêve et du coup vous faites pas beaucoup de cauchemars parce que quand vous êtes en, en position de cauchemar et que vous vous rendez compte que vous rêvez vous influencez sur la suite de votre rêve ce qui fait que vous vivez des aventures folles au lieu de cauchemars j'ai vraiment l'impression de vivre les choses en sachant pertinemment qu'il m'arrivera rien même si j'ai la peur j'ai toutes les sensations alors il y a deux choses qui, qui sont aussi importantes euh, les mots ce sont dream initiate lucid dream c'est le fait de faire des rêves lucide et d'être consciente de notre rêve. Moi je vous expliquerai à chaque fois dans un rêve comment j'ai fait pour savoir qu que c'était un rêve vous allez comprendre des fois je ne peux pas le faire parce qu'il y a des choses qui rentrent en compte. Quand euh, ce sont des, des, des personnes que vous connaissez dans des rêves c'est très compliqué de faire la part des choses de se dire je rêve ou je rêve pas quand il y a des gens que vous connaissez très bien. Mais quand il y a des situations un peu trop cocasses, mon cerveau il dit uh, what the fuck là c'est pas normal ce qui t'arrive Léa. Et ensuite il y a le Wake Initiate Lucid Dream c'est le fait et ça ça fait très peu de temps que je le fais et je trouve ça génial c'est le fait de réussir d'établir à éveiller, à être endormi à choisir son rêve et ça c'est depuis très peu c'est-à-dire que le soir en me posant dans mon lit si je me concentre très fort par exemple sur une personne et ça c'est génial parce que ma vie amoureuse se résume à mes rêves non je déconne mais par exemple si je pense très fort à un garçon le soir j'ai il euh, y a quasi 80% de chances qu'il soit dans mon rêve après mais ça vous pouvez tous le faire hein. une fois quand je veux re-rêver d'un truc ou je veux re-rêver d'une scène et eh bien je peux la rêver la nuit et une fois j'ai fait le même rêve pendant une semaine c'est un peu chiant la fin mais un peu bien parce que vous pensez à un truc et après vous le vivez voilà mais ça c'est hyper dur à le contrôler en fait je crois que si j'arrive à aussi bien gérer mes rêves, c'est parce que j'en ai conscience. Du moment où vous avez conscience des choses que vous les ignorez pas, et eh bien vous les remarquez. Je vais pas faire ma meuf relou, mais c'est un peu comme tout quand vous voyez quelque chose, bah après vous y pensez. C'est-à-dire que moi, comme je sais combien fonctionnent les rêves, et eh bien quand je suis dans mon rêve, et eh bien vu que je sais comment ça fonctionne dans ma tête de base, eh en fait on, on perd pas la mémoire, hein. on, on est la même personne dans le rêve. Donc dans mon rêve, je sais que je suis en train de rêver parce que j'ai conscience de ça dans la vie de tous les jours. Et puis très bien qu'à la fin de ce mois, euh, vu que vous aurez pris conscience de plein de choses et appris plein de choses sur le rêve vous arriverez vous aussi à faire des rêves lucides. Et oui, parce que que je vais mettre des petites germes dans votre cerveau sur les rêves et ça va jouer sur, votre, sur vos rêves. Et je pense que ce mois va jouer sur mes rêves parce que c'est possible que ça influence aussi fortement mes rêves euh, puisque je suis en train de vivre euh, ça. Autre chose qui me fait super peur, sachant que je fais des rêves lucides, d'être bloqué en fait. Genre de me retrouver bloqué dans mon propre rêve en n'arrivant plus à sortir, à repasser à l'état éveillé. Ça c'est un truc qui me fait flipper. Ça, faut savoir que les bruits et tout, euh, tout ce qu'il y a autour influencent vos rêves, les odeurs, les bruits, les sons etc, l'ambiance. Influence ce qui se passe dans vos rêves et pour terminer un petit point que je trouve super important c'est les sentiments dans vos rêves. Par exemple si vous êtes heureux dans votre rêve vous, avez, vous êtes malheureux triste etc si vous avez vécu une tromperie si la nuit vous rêvez que votre copain vous trompe et eh bien ça vous fera autant mal que si vous l'avez vécu dans la vie bon ça fera moins mal sur le long terme parce que vous allez vous réveiller mais le sentiment est le même c'est pour ça que des fois le matin vous vous réveillez super vénère contre votre mec parce que vous avez rêvé qu'il parlait à une meuf alors que lui est en train de dormir tranquilloute mais vous vous avez rêvé de ça et vous avez ressenti les mêmes choses que si vous ne rêvez pas donc vous vous réveillez un peu amer et c'est pareil avec la la joie, quand vous faites des rêves d'amour, des rêves de joie etc et bien vous avez ce sentiment de plénitude, de bonheur donc vous vous réveillez avec ça et ça c'est assez incroyable de, euh, de ça, que le cerveau ne fasse pas la différence entre un rêve et une réalité. J'ai fait, fait le tour des tips bien évidemment je vous les mettrai en pratique euh, dès, dès mes premiers rêves et dès mes prochains rêves sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao